Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel qui va parler de GnuCache, un logiciel de comptabilité. Donc dans un dossier, j'ai placé un plan comptable. Et je vais donc l'ouvrir avec GnuCache. Nous allons remarquer que dans le dossier, à chaque fois que l'on ouvre le logiciel, il crée divers fichiers, entre autres un qui est assez intéressant, le fichier de log qui permet d'avoir un suivi pour euh, connaître les dates et jours d'entrée de certaines, euh, certaines transactions. Donc le plan comptable est assez classique, nous avons les numéros de 1 à 7 et les comptes spéciaux en 8. Pour voir comment fonctionne GnuCash, nous allons faire euh, quelques petits exemples. Par exemple, ici nous allons mettre une adhésion. Adhésion étant donné qu'une somme une association, euh, nous prenons cet exemple donc une adhésion que nous plaçons donc dans les produits et donc dans les cotisations. Et admettons que nous avons reçu 20 euros d'adhésion. Donc la première entrée est assez simple. Nous allons voir une des fonctionnalités du logiciel GNUCash, c'est que si nous tapons une première lettre il complète le mot et en appuyant sur la touche tabulation il va rentrer directement le virement dans le compte qui avait été pré-sélectionné et on peut alors éventuellement changer le montant si dans un deuxième temps le compte de caisse est viré sur le compte en banque nous pouvons donc par exemple le rentrer cette ligne, caisse vers banque et donc sélectionner le compte en banque, voilà et nous déposons ça sur le compte en banque pour euh, rajouter des sous-comptes il est possible donc de rajouter des sous-comptes en faisant un clic droit et nouveau compte là on peut rentrer le nom du compte et dire quel est le compte parent avec le type de compte pour euh, pour plus de simplicité donc sur le site de naga44.org slash nous allons mettre à disposition le plan comptable afin de ne pas avoir à faire toutes les configurations euh, logicielles pour, euh, pour avoir accès à celui-ci et euh, nous allons mettre également un lien vers euh, le plan comptable français développé. Donc là, je ferme les différents onglets que j'avais ouverts. Et pour euh, les fonctionnalités de base, hein, donc le, le bilan, le compte de résultat, donc si nous allons dans Rapport, Actif, Passif, Bilan, nous obtenons le bilan avec ici cette petite... Euh, autant pour moi ici les options du rapport donc il y a tout un tas d'options qui sont assez pratiques euh, par exemple le fait d'avoir les sous-totaux des comptes par an qui de base ne sont ne sont pas dans ce logiciel voilà afin d'avoir quelque chose d'assez d'assez clair nous avons également donc dans rapport récapitulatif des comptes nous pouvons faire à partir de, de cette option les comptes de, de résultats de fin d'année avec également les différentes options sur le compte qui sont disponibles ici Donc, du cache est as assez complet hein. il ya euh, il y a différentes options on peut créer des, des fiches clients euh, il y a également le le grand livre qui se trouve ici